et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'avril euh, deuxième et troisième des camps le soleil vous regarde jusqu'au 20 il vous envoie des influx quand même très énergiques hein, puisqu'il est chez mars et euh, cette énergie se place dans dans le travail hein, puisque c'est euh, le bélier c'est votre secteur du travail et de la vie quotidienne hein, si vous travaillez pas mais bon vous serez hein, un, un petit peu euh, dans le dans une volonté de, euh, de faire, hein, d'agir, d'être vraiment euh, à l'initiative même euh, de certaines choses. Euh, si vous travaillez, euh, euh, par exemple, c'est vous qui aurez les bonnes idées, c'est vous qui organiserez, euh, voyez, le sens de l'organisation hein, sera très euh, mis en avant euh, par ce soleil euh, du bélier, euh, et pareil à la maison. Alors c'est peut-être le moment euh, de faire… Euh, des grands rangements dans vos tiroirs, dans vos placards, vous hein, voyez, dans le ménage, par le vide. Euh, après le 20, le soleil sera face à vous, en taureau, euh, premier décan euh, principalement, euh, il sera euh, en bon aspect euh, avec Saturne, qui elle-même est en bon aspect avec vous, donc euh, disons que vous avez atteint, euh, je ne dis pas la sérénité, mais en tout cas, une forme de stabilité, Peut-être que ça va vous ennuyer, d'ailleurs, parce que vous aimez bien quand les choses remuent, hein, que sont, quand il y a de l'intensité dans l'air, euh, vous aimez la passion. Mais bon, euh, je crois que vous êtes à un moment de votre vie où il faut un petit peu vous stabiliser et trouver un, votre équilibre. Côté action, nous avons deux euh, planètes. Hein, euh, alors, Mars... Est en bon aspect avec vous, donc vous avez de l'énergie pour vous battre, hein, premier, deuxième décan. Si jamais c'est nécessaire, hein, disons que vous aurez une bonne réactivité. Mais surtout, il y a Mercure qui va se trouver face à vous, hein, en, en Taureau, deuxième décan, et en conjonction avec euh, Uranus, et elle va rétrograder en formant cette conjonction. Le 21, elle rétrograde. Donc, il se passe quelque chose dans le domaine relationnel. Alors, c'est pas forcément euh, amoureux, quoique hein, on est quand même euh, dans un secteur, en tout cas euh, d'amour. Euh, Mercure n'est pas une planète d'amour, mais il est possible que vous ayez à dialoguer euh, avec euh, un partenaire euh, amoureux ou professionnel. En tout cas, il y a du dialogue avec Mercure et euh, avec euh, sa conjonction avec Uranus, il euh, y a de l'esprit de contradiction. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre interlocuteur qui aura l'esprit de contradiction Je dirais plus euh, l'interlocuteur. Et alors, évidemment, ça vous agacera, ça vous énervera. Il y aura des tensions dans les discussions, ça ne se passera pas forcément comme vous l'espérez. Donc, il va falloir attendre que Mercure reprenne une marche directe euh, le mois prochain. Hein, pour que le, la question soit réglée. Maintenant, peut-être que ce sont des détails euh, infimes hein, qui, qui seront euh, un petit peu euh, énervants hein, au quotidien. Vous savez bien, avec Mercure, euh, il hein, y, y a des problèmes techniques parfois. Du côté de vos amours, euh, ben, euh, on commence le mois jusqu'au 11 avec une Vénus en taureau pour le troisième des camps, donc c'est le moment hein, de faire des rencontres, d'accepter les invitations, d'où qu'elles viennent, parce qu'on ne sait jamais, il y a vraiment, euh, quand Vénus est comme ça dans votre secteur 7, hein, secteur des autres, vous plaisez, vous attirez l'attention, vous avez du charisme, du charme, quel que soit votre âge, hein, c'est toujours amusant de faire des rencontres, même s'il ne se passe rien après, même si vous ne concluez pas, comme dirait l'autre. Savoir complet est important parce que ça nous met bien dans notre peau et euh, on est en phase avec nous-mêmes. Après le 11, la Vénus est en gémeaux et là, ça va un petit peu moins vous plaire parce qu'elle va être très cérébrale, hein, elle est sous le l'influence de Mercure, donc tout se passe un petit peu dans votre tête, et en plus de ça, comme Mercure est conjoint à Uranus, vous pouvez avoir des pensées euh, hein, euh, qui ne correspondent pas tellement euh, à, à vos pensées habituelles, vous serez même un petit peu dérangé, un petit peu étonné par euh, euh, ce qu'une ce qu personne de, de votre entourage ou une personne que vous aimez vous fera penser. Vous, vous ne vous reconnaîtrez pas peut-être dans la façon dont vous envisagerez la situation et comment vous pouvez la faire évoluer. Je ne dis pas qu'il y a des blocages, mais il y a quand même… Vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un se détache de vous. Le 3, le 12, le 17 et le 25 sont des, les meilleures journées du mois, d'abord pour le travail hein, pendant la période Bélier, et ensuite pour euh, bah essayer d'adoucir les choses avec vos interlocuteurs, essayer d'être un petit peu plus conciliant, pas trop entier, ne soyez pas trop entier.